Faisant des aspects délicats avec votre huitième maison et cinquième maison. Durant les deux semaines qui suivent cet éclipse, vous pourriez être désireux d'entreprendre une aventure financière suite à des conseils de la part des amis, de certains amis ou de, des membres de votre famille. Il serait fortement recommandé ne pas rentrer dans des aventures ni prendre des risques à ce niveau, au niveau financier. Également, durant ces deux semaines, des secrets de votre passé pourraient être révélés. Des secrets qui pourraient vous gêner ou vous mettre dans une situation à vous défendre ou défendre vos actions. Des secrets sur, par exemple, un travail que vous aviez fait discrètement ou un projet que vous étiez en train de planifier dans les coulisses pour, pourraient être révélés maintenant. Vous pourriez par exemple être en train de chercher un autre emploi que celui que vous euh, vous êtes présentement euh, en train de travailler. Donc, Ou bien vous, êtes, on peut, vous pourriez être discrètement en train de planifier un projet personnel pour pouvoir quitter un emploi où vous êtes maintenant et vous lancer en affaires. Donc vous pourriez, ce, ce, ce genre de secret pourrait être révélé maintenant. Également, vous pourriez être incité soit à officialiser une relation amoureuse, essayer euh, de ne pas être influencé et ne prenez pas des décisions cruciales hâtives sous l'influence des énergies durant ces deux semaines, après l'éclipse lunaire. Durant tout le mois de juin, vous devez porter une attention particulière à votre santé. Mars, votre gouverneur conjoint à Neptune pourrait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 Chers scorpions, vous travaillez depuis euh, un an et demi à peu près sur un projet qui pourrait être un livre qui sera maintenant prêt à être publié si vous étiez écrivain, bien sûr, ou bien sur un projet, vous avez travaillé sur un projet euh, de voyage peut-être, pour changer le pays de résidence, pour aller soit étudier ou travailler à l'étranger. Maintenant, vous allez commencer à voir les résultats de vos efforts que vous avez mis depuis à peu près un an et demi. Ou bien si vous aviez des procès ou des litiges en cours, maintenant ces litiges commenceront à vous faire voir les résultats. Durant la rétrogradation de Mercure, il serait fortement recommandé de ne pas prendre des décisions hâtives et utiliser ce temps pour évaluer les choses. Le 12 juillet, Mercure recommence son transit direct et à ce moment-là, vous allez avoir le feu vert pour amorcer vos activités. Le, 20, le 25 juin, Mars, votre gouverneur entrera dans votre sixième maison et va y rester jusqu'au 6 janvier 2021. Il sera dans le bélier chez lui, donc en pleine puissance. Cependant, et durant son séjour euh, dans cette maison, Mars pourrait vous rendre trop assertif au niveau de ce que vous exigez des autres et aussi même de ce que vous exigez de vous-même. Vous pourriez devenir très actif et des fois peut-être trop actif et vous risquerez de mettre votre bien-être en péril. Vous pourriez aussi devenir trop actif à prendre... À prendre euh, des décisions euh, rapides sur euh, vos engagements, sur peut-être des engagements que vous pourriez ne pas pouvoir euh, les honorer tous par la suite. Mars dans cette maison est très profitable si vous saviez comment l'utiliser ou utiliser son énergie. Il faut modérer la cadence. Prendre soin de votre santé et votre bien-être en premier. Ne pas vous engager hâtivement sans bien calculer vos engagements. Mars va rester dans cette maison d'Albélier pour six mois. Donc, durant ces six mois, il faut vraiment faire attention